Voilà, c'est parti pour cette septième épreuve. Tous bien partis avec eh bien, River of January qui a très, très bien sauté, tout comme Captain Garrett qui reste à la corde et qui assiste. Wendell va s'asseoir en deuxième position. River of January quelque peu repris en troisième position à l'extérieur de The Right Stuff. Ensuite, un parcours extrêmement difficile pour Double Games qui se retrouve maintenant à l'extérieur de Master J dans leur sillage à bowling et en dernière position galope King Story. On est dans la ligne opposée, à 800 mètres du poteau, toujours sous la pulsion de K Captain Garrett en deuxième position à l'extérieur. One dial, idéalement placé, The Right Stuff, River of January n'est pas mal non plus à l'extérieur euh, du coursier des britain pritain de Ensuite, il y a Double Games et il y a Master J Bowling et King Story euh, qui euh, semblent déjà battu alors qu'on va accrocher. La rue du gouvernement, toujours sous la pulsion de Captain Garrett de Wendy, The Right Stuff, River of January. Double Game se rapproche sur les barres et lance Bollinger à l'arrière. Master G également. Qui tente de recoller alors qu'on va aborder la cour pour entrer en ligne droite finale avec Captain Garrett qui a toujours l'avantage. On tente d'arriver avec Wendy à l'extérieur. Captain Garrett, Wendy, the right stuff qui fait un bel effort en pleine piste, à complètement à l'extérieur. Double games également lancé par Bernard Feller. Bowling également qui fort, mais c'est double games qui s'impose devant Bowling. À faire sa rentrée cet après-midi. Départ dans quelques secondes. Voilà, les chevaux viennent de s'élancer pour cette deuxième épreuve de la Charles Star Cup avec un bon départ pour Rochester qui se montre le plus rapide dès l'ouverture des boîtes. Sur la de Sunil Bassante. En deuxième position arrive Never Fear qui galope à l'extérieur. Le Seven Express qui a un beau parcours en troisième position et côté corde. Ensuite, il y a After the Order qui galope en quatrième position sur son arrière-main. En cinquième position sur les bars, on retrouve Tyron et en dernière position, Minalucci Venture. Alors qu'on passe euh, au tombe à dans quelques foulées, toujours sous l'impulsion de Rochester, qui euh, mène le bal avec euh, une longue avance. toujours sur FIRE, euh, condamné à l'extérieur de Seven Express, toujours bien placé. Oh, after the order, toujours quatrième à l'extérieur de Tyron et toujours en dernière position, Minalucci Venture. On est au bas de la descente, euh, on se dirige, euh, bien sûr, vers la rue du gouvernement, toujours à 600 mètres du poteau maintenant, toujours sous la pulsion de Rochester. Deuxième Neveuphian, Devon Express, euh, After the Order commence quelque peu à bouger de leur sillage, Tyron, Mina Lucci Venture également, commence quelque peu son effort alors qu'on est à 350 mètres du poteau avec Rochester sous la menace maintenant de Neverfear euh, qui euh, part maintenant à l'extérieur, euh, toujours bien placé, attend son heure, Simon Express en pleine droite finale, Rochester qui tente de repartir maintenant avec Neverfear qui termine de plus en plus fort lui aussi, Neverfear, Rochester, Neverfear pour l'instant, milieu de devant avec euh, Mina Lucci Venture qui revient fort côté corde, à l'extérieur, il y a Tyron qui remonte de plus en plus fort, Tyron qui va s'imposer. Troisième épreuve. Voilà, c'est parti pour cette troisième épreuve. 1600 mètres à parcourir avec un bon départ de Potawatomi. Mais regardez O'Rocke qui semble vouloir insister à l'extérieur. Mais Potawatomi pour l'instant garde la corde dans leur sillage. Regardez Lademan également qui va tenter de forcer l'allure et qui va prendre les choses en main de ce 11e couloir. Lademan devant O'Rocke Potawatomi reste bien placé en troisième position à son extérieur. Copenhagen, ensuite Cap David, Man from Seattle. Dans leur sillage on eh retrouve Subtropical. Ensuite, euh, il y a Al-Sakra et en dernière position Kiddenspride, juste devant ses chevaux Uncle Frank. On est dans la ligne opposée à 800 mètres du poteau avec Lademan. toujours en tête, de longue avance sur Orochlidden. En troisième position, Potawatomi sur les bars, accompagné à l'extérieur par Copenhagen. Ensuite, on retrouve Man from Seattle qui est en sixième position sur les barres, accompagné par Camp David. Dans leur sillage, il y a Uncle Frank. Ensuite, Subtropical Al-Sakra et toujours en dernière position. Pride. Alors qu'on va accrocher la rue du gouvernement dans quelques foulées, Lademan et Cédric Cégeon toujours en tête avec Copenhagen qui se rapproche tout comme Horrock Cap David également lancé à l'extérieur. Man from Seattle fait une belle impression et se rapproche dangereusement. À l'arrière, on est lancé avec Subtropical. Caden Spride est toujours en dernière position alors qu'on va aborder la cour pour entrer en y e de finale avec Lademan. La pression et la menace arrive avec Man from Seattle à l'extérieur. Subtropical avec Uncle Fred qui va gicler côté cordes, man from Seattle avec Uncle Frank, man from Seattle, Cannon sprite également Robot fort, cannon sprite de uh, uncle Frank.